Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on découvre donc Dying Light 2. On avait fait le premier avec Sœur de Brut, Jérémy, de son patronyme, et nous allons attaquer la découverte ou redécouverte pour certains, alors que le jeu sort à peine Dying Light 2. Alors que tout espoir est perdu, alors qu'on pensait avoir malgré tout trouvé l'antidote à la zombification et un variant, signe de crochet, autour de l'originalité, est apparu de nouveau, et eh bien on se retrouve dans la Creuse peu au prou, dernier bastion de l'humanité. 2036. 15 ans après... Aïe Parce que c'est marrant parce que... <rire> Un jour où tu dois sauter et courir. C'est quand même bon Ah mais même eux Ils sont des zombies quasi là Tu étais plus drôle avant. <rire> T'étais plus jeune aussi. Et plus bête. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours rapide. Parce qu'un pèlerin mort. Ouais, est ouais, un pèlerin mort. mort, je sais. Monte ici, je vais te montrerai un truc. Meilleur <rire> fuyait les modos qui sont sortis de la cave. On va faire un test. Ça marche. C'est pas mal. Hein. Ok, là c'est l'objectif. Hein, on voit avec le, le, les engins colorimétriques. Ok, on peut, je pense pas qu'il y a de zoom. Hein. Je vais prendre ma longue vue. Ah, c'est quand même très très joli. Wow, ok, d'accord. On a les mêmes sensations que, que là. Plaisir d'ouvrir. Ok, et là on est où Il est monté, ok. Wow, wow, wow. Ah mais c'est pentu Ah non, mais attends, laissez... ok. Et après j'ai plus de force. Est-ce que c'est le principe hein Ah mais c'est totalement principe. J'ai plus de force pour grimper. C'est-à-dire qu'il y a la pente Alors c'était pas, et c'était évidemment pas là-bas qu'il fallait aller, mais t'as un effet d'endurance sur une pente. C'est horrible. Je sais pas s'ils vont ajouter ça comme gameplay. Enfin, comme élément de, de course poursuite, comme séquence, te retrouver en train d'escalader de, une pente comme tu peux. Euh, C'est loin ça, non Ok. Game. Ok Je présume que tu vas faire le tour là ouais. C'est ça, tu fais le tour Regardez, regardez comment c'est bon, bon C'est mal garé toujours Mais regardez comment c'est bon C'est un très joli Aïe Je m'ai glissé la bille VD Alors, là, par contre, comme vous remarquez, il y a quand même des plantes qui sont d'une autre couleur. Aide-moi C'est pas possible Attendez, on va, on va tenter un truc de... De ouf hein. Libère ton esprit Ça fait depuis quelques années que je fais ça. La vidéo YouTube commence bien Ça sera... Non, tous les trucs hyper risqués, on va les couper au montage. Tous les trucs de... de ouf, tu vois... Euh, tout ça, on va grave couper. Pour être sûr de garder le... Le meilleur, tu vois. Ok. <rire> c'est ça. Ça, c'est le saut. Merci. C'est bon de te voir Spike, ça fait combien de temps <rire> Beaucoup qu'on en l'entend, mais nous devons pas être <rire> sentimentale. <rire> ouais. Où est-ce qu'on va Tu verras. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable La manette La plupart des pèlerins ne tiennent pas deux ou trois ans sur la route. Alors toi, ça fait quatre ans que t'es là. Et tu es toujours... là. <rire> toi aussi je sais, mais je suis vraiment génial! Ouais, moi aussi, quand j'ai une manette, <rire> c'est ouf! Ouais, c'est ça! Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi! <rire> c'est la manette! <rire> je, je, je... Le mec qui apprend pas! <rire> ah, JPP! Bah, eux aussi, tu vois! <rire> Le clavier souris qui galère! Attends, hein, j'ai une astuce! On va aller voir les commandes? Non, non, tu quoi? Je crois qu'on va. Plus planète. Quatre ans, tu essaies de monter. Oh oui, quatre ans. Écoute, euh, ça va, quoi. Les enfants grandissent si vite. <rire> ouais, je sais que. Nouvelle piste pour Jane. On a perdu sa trace après New Paris. Tu prendrais quelle route Par Baines ou Gary Baines Quel trou perdu. Il reste cinq huttes branlantes et une clôture délabrée. Là-bas, personne. Vu, toi c'est ta galère. Toc, c'est ta galéré, galéré J'ai vu. Dans ce cas, je vais aller vers le nord. Va d'abord vers l'est. Pas de manette. On oh. à aller vers le nord. Pourquoi T'es pas au courant Le pont sur l'Ascra a disparu, emporté par la crue de ce printemps. Il faut traverser par le vieux fjord. <rire> Il y a clavier. Regarde, Aiden, une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non oh, as raison. Ça. Regarde autour de toi, il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. Mmh. De la camomille mmh. Où ça de la camomille mmh. On se connaît depuis longtemps, mais je vais quand même m'énerver si tu te dépêches pas. <rire> C'est parce que t'as dit quand j'essaie d'escalader l'escalier <rire> T'avais l'air vachement énervé, hein <rire> De la camomille. <rire> tu sais à quoi ressemble la camomille, non Bien sûr, euh, ça ressemble à ça a quatre roues. Euh, ça a aussi euh, une chaîne de vélo. Camomille Ah, camomille Look, la camomille. Oh, le sauvageon Tu sais à quoi ressemble la camomille, non Oui, vu que j'en ai un sur moi euh Incroyable, ça. Tu te souviens de cette vieille herboriste que nous avons escortée jusqu'à son village pas si, vieille... Ah oui, celle qui avait ce dicton. Souviens-toi, la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus. Combine-les, et par chance, tu pourras continuer à vivre. C'est giga chelou comme... Comme expression. Une expression à un nouveau plan. Le plan, le plan. Ah, ok, le plan est commune. D'accord, c'est pour ça. Ah, pour le craft Il s'agit d'objets de recette, D'une recette qui vous permettra de fabriquer des objets de consommables. Ok. Ah, on peut le fabriquer, très bien. On peut en faire un deuxième. Très bien. C'est bien, le craft, c'est bien. Allez, on y est presque. Oui, oui, oui. Par contre, en haut à gauche, la jauge, j'ai l'impression. que c'est le moment où ça devient euh, la nuit hein Je crois quoi Courte, courte, courte, courte Courte, COURTE échelle Allez Non Ah, quelle ambiance Waouh ouais, ouais, Belle, Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Uh, ok. Tout ce qui peut servir, tout ce qui peut servir, tout ce qui peut servir. Celle de pénitent. <coughs> Va nous trouver un moyen d'entrer. Tu peux pas t'attendre à ce que je te tienne la main tout le temps. Euh, J'osais pas le demander. Oh oh. Ma oh lo... Oh. De film. Si on faisait rentrer de la camomille dans la serrure. Ah, attends. Ce qui est très drôle, c'est que je j'ai beau avoir cherché. Je pouvais pas m'accroupir jusqu'à arriver devant ce rideau de fer. Et maintenant, je sais maintenant comment me baisser. Merci pour ta, ta follow, métaliste. Attends. Ah, ça indique des choses à travers le. Ok, c'est de la monnaie. Très bien. Là, on a partout du matos. On a de quoi. On va d'abord looter avant d'activer des. Avant d'activer quoi que ce soit, type d'observation. Parce que généralement, c'est un peu traître. Le risque, c'est d'activer une cinématique. Par contre, ok. Ok. Genre ça. J'aurais pas dû. <rire> hein, quoi hey Aiden, est-ce que tout va bien Ouais... Dehara... Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Euh, pourquoi Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Euh.. <rire> je, je, je... Tu sais ce qu'on dit. Dès que je pense que c'est la merde. Il faut que je me barre C'est pas vrai qu'il dit, c'est l'expression. Tu sais ce qu'on dit. Dès qu'on pense qu'il y a du danger. Chacun pour ses biches Par c'est marrant, il faut activer l'instinct oui, en fait. de survie. Mais d'ici là, le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps. Le gros <rire> tu sais ce qu'on dit. Le greu. Le greu évolue. Five years later. Ok. J'en ai là. ramassable. Ah bah voilà, très bien. <coughs> Cinq ans plus tard, qui se souvient de Haran Reste-t-il un espoir pour les milliers de gens pris au piège de Haran Cinq ans ont passé depuis la mise en quarantaine de la ville de Haran. Ses habitants qui pensaient être à l'abri du virus se trouvaient désormais dans un piège mortel. livrés eux-mêmes sans aucune aide extérieure, pourquoi le monde a-t-il tourné le dos à Haran Une ville jadis prospère et tant tourner le dos quand ça hein? Tourner le dos. Trahison Une ville jadis prospère à pleine de vie avec des milliers d'habitants, peut-être simplement très effacée, être Effacer des livres, mais attends... Mais what Tu pensais à effacer. Fait qu'en fait les gens ont... Ils ont juste fait de la désinformation. pour ça, attends, c'est bizarre quand même. Euh. <rire> Il faut qu'on sépare, 5 mètres plus loin. Hey, toi, ici Ouais, toi, ici Qu'est-ce que tu deviens <rire> Alors! Je me demande quel goût avait le vin à l'époque. C'était toujours aussi dégueulasse, <rire> je te jure. Forcément que tu puisses euh, interagir uniquement de, euh, en faisant un instinct de survie. Je trouve que c'est euh, relou, au perso. Euh, de devoir. Euh, tu vois? Là, je peux pas interagir. Je dois faire ça. Ok. Masquer la zone. Masquer la zone. Oh. Il se marche quand même. Ouais, oh, est-ce que ça fait le vin Le cœur. Il n'y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leurs propres termes. Espérons qu'on aura aussi cette chance. Aiden, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Tu vérifies le jardin, ok Ok. C'est le même gars qui a dit euh... il y a 5 minutes, on sait hein. on est d'accord. Qui a dit allez go go, on a rien à faire ensemble. Tu sais ce qu'on dit. Adios amigos. Oh, c'est superbe. Elle okay. avait oh, de la classe. Je sais pas si j'ai fini de lutter à l'intérieur. Oh, un pote de leur ça. À lettre. C'est triste. Très chère Marie, je suis désolé de t'avoir fui. On dit qu'une fois que le virus te transforme, on part pour toujours. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens te rejoindre. Plus de fuite. Ah, oh. oh, c'est triste. Hey, ben. viens, regarde ça. Ah, oh, c'est triste. C'est super triste. J'arrive, j'arrive, je vais voir s'il y a... mais c'est vrai euh... Ouais... Ouais, j'ai tout looté à l'intérieur, C'est Ce qui est bien, c'est qu'il retire les... les éléments. Une fois qu'on les a... Oh, c'est gigatriste. Oh, le trigger. Ils étaient ensemble. Évidemment, presque c'est triste qu'il m'aurait pu avec Spike, mais pas autant. Ah, c'est super beau quand même. Hein. Même s'il faut quand même que ça, ça glitch chelou. Oh, le mouvement dégueulasse et... Non, pas. Je sais faire ça, j'ai déjà entendu parler de cette rumeur. Yes. Ah, il y a quelque chose de gigatriste hein, quand là-dedans. Pourquoi dans mon cerveau, j'ai envie de, de prendre euh, un instrument de musique comme euh... <rire> Nancy Affuse Ah, C'est toi, mon pote! Ok, je, bah oui, bah je, du coup, j'étais en train de me poser Tiens. la question. Un cadeau? Un cadeau du ciel, pour être plus précis. Il viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il t'être plus utile? Tiens. chose de très triste. Euh, C'est tombé à plat. <rire> Regarde-toi avec ton palais sophistiqué, bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible? Alors, moi je le dis depuis des années, ah, hein, je te jure. Jusqu'à hein. ce que la nuit tombe. Je le dis en stream, ouais. je le dis euh... Je le dis dans aimé mes textes. Que Crane puisse voir ça. Euh, qui? Peu importe. J'ai traqué ce type pour toi. Quel <rire> gars On s'en fout mais... On a dit... Les pires choix Quoi Quel gars Arrête de faire semblant T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé Oh Quel vulgaire personnage. Qu connaît. Ah ça c'est de la triche Ça mon gars Ça c'est super de la triche ça, ça c'est le syndrome quand t'es MJ, que tu as deux portes et que tu dis aux joueurs alors vous voyez une porte à droite et à gauche, vous prenez quelle porte Et que tu sais que le scénario il est à gauche, du coup ils te disent mm, on prend la porte de droite et du coup tu décris tout ce qu'il y a à la porte de gauche, tu la décris à la porte de droite et tu fais vous arrivez par hasard dans, devant le boss de fin, <rire> donc c'est dégueulasse, vous les scriptionnistes. Quoi Et tu me le dis que maintenant Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Ville d'Or, il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or... Je suis donc aussi près du but. Euh, J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden Au PSP pèlerins Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, il frappe à nos portes. D'accord. Mais tu m'en dois une. Oh, pas qu'une seule. Et ce type alors Eh ben, je lui ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. C'est <rire> ce qui est tu déjà. Tu vois l'antenne sur la colline elle t'aidera à contacter le gars. Imagine Il vous pas écoutera à maintenant. sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Tu sais ce qui va, retour Non, je m'en <rire> <rire> <rire> On s'en fout, tu sais quoi. <rire> je vais okay. aller directement en ville. C'est pas aussi simple. Ville d'or était censée être l'une des zones. Des villes qui ont été emmurées pour empêcher l'épidémie d'entrer. Oui, oui, oui. Le plan a foiré. Je te rappelle que je suis devenu un mais être humain. Ville maintenant. a réussi à survivre. Donc je m'en fous de tout. Mais ce gars connaît un vrai je vais faire les mauvais choix. Contacte-le et il te racontera tout. Non mais je m'en fous en fait. mais c'est... <rire> Laissez-moi faire les mauvais choix. Je veux être libre. Libre d'être nul. J'en ai marre. <rire> Qu'est-ce qu'il veut en retour Laissez-moi Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. <rire> Je crois pas que ce genre de gars existe. Quoi Et moi alors T'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Hey, hey, hey. Ah ouais C'est qui cette mouffière, Spike est juste un peu... Mmh, une tête brûlée. Dis-moi tout elle arrive toujours à se mettre dans le train. T'as changé trains. Mais si tu pouvais la voir... <rire> D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beau. D'acier. Énorme. J'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu connais rien du monde. Et encore moins des femmes. tu euh, t'as peut-être raison. Je te le dis, je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera. Je suis désolé. De me ça, c'est la ligne de dialogue. Je bois ça. C'est la ligne de dialogue d'un PNJ qui va mourir. Je suis désolé. Hein. C'est le scénariste qui parle. C'est une ligne de dialogue d'un PNJ qui va mourir. Et ce C'est quoi son problème Il est ta famille Non. Pas du tout. Euh, J'ai des projets. Alors pourquoi tu le cherches Mort. Tu vas <rire> me le dire un jour Ouais. Un jour peut-être. Bien. Mon temps était coulé. Quand est-ce que je te Ouais, bah à... c'est clair. <rire> Vu ta ligne de dialogue, c'est clair. Je suis désolé, de mais c'est totalement vrai. Prends Ton temps était coulé. Merci pour uh, cette cinématique, Spike. Ou qui que ce soit d'autre. T'es un être incroyable. Et rappelle-toi. 140.200 MHz. À l'aube. Le gars t'attend. Quel gars voilà, Ça va être C'est un poil relou de devoir. Euh... Qu'est-ce que c'est que Vous avez entendu comme moi ou j'ai plané là J'ai okay, ah, pas plané Ok, j'ai... Ah, j'ai pas tout tout looté. Entendu quoi On a entendu un truc hein On a... ça tire dans... Ok, il y avait quelque chose là. Probablement pas trop hein. Ah, je pensais pas qu'il allait y avoir quelque chose ici. Et franchement, comme c'est un univers de craft, faut vraiment looter à fond. Cigarette, cigarette, ça va être probablement soit pour descendre le stress. Je sais que dans Metal Gear Solid, c'était ça hein. Tu descendais en stress. Tu entamais ta santé mais tu... Euh, tu descendais en stress. C'était bien pour le snipe par exemple. T'avais moins de tremblements et tout. Non, là pour le coup les, les, les sons euh, sont quand même un peu... Euh... di Ok. Ouais C'est quoi ça Vous entendu euh, genre se rapprocher et respirer euh, dans ma glotte, hein, non Ok, je crois que c'est à ce moment-là où ça va commencer à être. Euh... C'est beau et c'est giga inquiétant hein j'ai commencé <gasps> incroyable par contre je trouve pas ça euh... ah, des mordeurs mordeur mordeur soirée mordeur c'est ça mordeur parti C'est un rideau C'est quelqu'un qui bouge là oh <rire> Alors... <rire> <rire> <rire> <rire> Il était peut-être devant moi... Viens là Il faut pas ouais, aller dans l'eau jusqu'à quand Oh C'est bien ça Sneaky Snake. Ah, élimination Action ah, discrète. Ok. Non, non, non, non, non, alors non. J'ai 4300 heures à déballer, hein Qu'est-ce que je veux faire Allez, je vais... Mais non <rire> je, je, je... Oh non, le mur Qu'est-ce que tu fais là, con de mur C'est pas vrai, ça. Qui... Euh, qui... Qui a planté ce mur, ici Non, mais non, tu me vois pas, là. Quoi, tu m'as vu, sans Est-ce que je peux être... Euh, euh, Barc, bloc... Oh, mais non, mais il escalade il escalade Vas-y, est-ce que tu peux être bloqué par le... Vas-y, tombe. On essaie de voir si on peut faire une barque-bloc. Voilà, c'est ça. Le move de côté. Voilà. Ouh! J'aurais pu la fouiller en l'air pendant qu'elle était en train de choir. On voilà, se passe par la fenêtre. Ok, ça c'est du craft. Ah, par contre, il un truc derrière. Je pense que c'est un. Hein. J'ai pas encore été touché, donc euh, je peux euh, totalement looter. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Je trouve pas mal de matos. La porte. Ok, encore des hein, Franchement, euh, j'espère que les proches euh, sont assez contents de que c'est Bizarre de mettre de la vie sur un zombie. Ah, bah tu sais, euh, ça peut te paraître bizarre de, de mettre une mécanique de de vie sur un zombie, mais c'est sémantiquement la vie sur un zombie, ça n'a aucun sens. On est d'accord. En revanche, tu peux parler de niveau de démembrement ou tu peux justifier ça au niveau gameplay, par ce que tu veux. Tu peux dire aussi que euh... ok. Ouh. Ah c'est. Tu peux dire que tu tu, tu les tabasses jusqu'à les mettre en bouillie. En fait, tu peux avoir une sorte de, de gameplay global. Par contre, c'est hyper. Euh... Ils peuvent choir de là-haut. Genre ils. ils... Parce que là, pour le coup, ça fait très... Euh... World War Z. Allez hop, tu hein. peux glisser Tu fais le tour, tu as pas sûr que tu fais le tour, non tu, peux... tu vas glisser, je pense. Attention, c'est pentu, voilà. Moi aussi, je suis pentu. Oh Reste pentu C'est hein. très bien avec la train. Pas le jeu dans les mains, je en pas. Vrai... Non, mais ton avis, il compte euh, néanmoins. Hein. Disons que sur la sémantique, la notion de vie, en effet, est totalement galvaudée, n'est pas juste. Néanmoins, tu peux parler de, de, de jauge d'éradication, tu peux parler de plein de choses. Tu peux. D'un point de vue euh, gameplay. Ah, papa, papa, papa, -pa papa. Et c'est hyper relou, ils ont. Ils sont la couleur de, euh, du décor. Car en vérité. J'étais là pas achever. D'une autre manière, alors... Euh, que ça Ok. Ils sont vraiment couleur, ils sont de couleur de, du décor, là-dessus. Euh. Et l'instinct de survie, pour le coup, l'instinct de survie, alors ça, pour détecter de la camomille, il y a du monde Oh, les pentes glissantes, je, je trouve que les pentes glissantes, elles apportent... Une subtile gameplay qui est vraiment, euh, vraiment fifou. Hein. Ah non, on peut encore retourner en arrière. Par contre, on peut pas escalader à l'infini. Hein. La jauge d'endurance, elle te limite vraiment. Ça, c'est très intéressant. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans d'autres jeux. Le fait que de se retrouver avec une jauge d'escalade, de pente. Ça, c'est hyper angoissant, c'est gest. Ok, ça c'est de la déco à zombie. Ça c'est de la déco à zombie. Ça on sait, on sait, on sait, c'est de la déco à zombies. ça, ça fait vrai. Ouais, j'ai euh, habité pendant un temps euh, sur des flancs de collines. Et je mets bien à faire des randonnées même tout seul. Sur des. Euh, dans des collines. Et j'ai fait une. Euh, j'ai fait des rando avec mes.. avec mes cousins. Dans des collines, enneigées, On s'était perdu. On m'a fait avoir de, de, de, de gr gr très gros accidents, j'étais dos. Mais euh, le goût de l'aventure, le goût de l'aventure. Et il y, y avait cette sensation de, de, de pente. Elle était, mais j'ai euh, jamais vécu en tant que tel. Hein. Wow Alors je sais pas si c'est le jour qui donne cette impression. Je pense que c'est le jour qu'il est... Euh, qu'il est stun... Mais non Nan nan nan nan... Nan nan nan... Na, na. Je pense qu'ils vont bouger d'un seul coup. va se mettre à bouger d'un seul coup. Ouais, Kingdom, on dirait Kingdom. Regardez la série, si vous avez Netflix, si vous avez la possibilité de regarder la série. Regardez Kingdom. L'une des plus incroyables, loin devant, série de zombies, très intelligente et dans une autre époque dans un autre contexte politique mais vachement plus réaliste vachement plus réaliste où tu t'accroches plus à au contexte que walking dead on va faire du bruit je sens mal c'est d'arène sans série kingdom incroyable regardez -là. Les trois royaumes version zombie. C'est le même, euh, Sio euh... Ah, ça va super, Dark, j'espère toi aussi. Toucher par terre. Je vais rester à chat perché. Et on s'est activé. choix. Ils vont se mettre à courir dès que je vais arriver de l'autre côté, c'est sûr. C'est sûr. J'ai voir. Ça. Non, franchement, il faut à ton retour... Euh, si tu aimes ou pas. Sur Kingdom. La, <rire> la musique étrange tranche Est-ce que... Question pour la science. Question pour la science, est-ce que si je m'approche, la musique elle va devenir stressante Et si je recule, quelle est la hitbox de l'ambiance C'est pour la science peut plus rien nous arriver l'affreux maintenant 3 2 1 1 1 oh on a cassé la bonne ambiance bon bah parfait <rire> on a cassé la bonne ambiance ah vers le haut ok c'est bien ce que dit quelqu'un qui le disait qu'il fallait orienter la ça ah, pourri la bonne ambiance. La bonne ambiance est restée dans le tunnel. On l'a laissé là-bas, on a laissé la musique sympa Oh, vraiment, les enflore, là. Oh Attends, c'est terrible C'est horrible C'est-à-dire qu'en restant sus suspendu... Ok. Par contre, je peux... Voilà. Parce que pour escalader les falaises, c'est vachement plus pratique. Miel. camille, camille. Par contre, il faut que je me dépêche d'escalader, ok Très bien. Parce que l'endurance... Bon, par contre, c'est pas... L'endurance sur les escaliers, c'est pas... Faux. Ah, ça ressemblait à un bonhomme, vu de loin, comme ça Genre, le gars, il a attendu un peu trop le bus et il se transforme en miel. Je trouve que c'est. C'est plus assez vite quand tu es suspendu. Ouais, je suis d'accord. Je trouve. Euh... Je trouve deux éléments de gameplay un peu superficiels. Là, l'endurance sur la suspension, euh, je trouve qu'elle est. Euh... Je pense, alors. Faut réfléchir en termes de. Transverse. Je pense qu'ils ont mis de l'endurance sur euh, les les échelles et tout, pour éviter de te retrouver à à contourner les problèmes des zombies. Et te, juste te laisser suspendre, et les zombies euh, t'atteignent pas. Parce que c'est le premier truc auquel tu penses. Te dire, voilà, euh, chat qu'est-ce que faire pour rien faire. Là, maintenant, tu réfléchis en termes de game design, tu sautes, tu te suspends, le zombie il se penche, il tombe, alors toi t'es fatigué, tu as gagné deux secondes, mais tu tombes aussi, et tu le rejoins. Oh bien, ça c'est bien. Euh. Ok. I believe I can hide. Bye. Bye. Ok. De l'eau croupie Non, ok tiens. Pour divertir et montrer une touche réalisme. Ok, ok. Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ok, attends. On peut faire une Sparta On va tenter de faire un coup de pied là. LBRT. DU -sus Ok, on va tenter un truc. Hé hé hé Non, non, non, non, non, DU -sus Oh! Oh! oh. J'ai pas fini la phrase! Ah. Juste porte, tu sais quoi. Presque il pique. <rire> il pique à 25%. Alors par contre, comme vous regardez, il y a de, des feuilles un peu plus orangées euh, qui permettent de. Sparte, c'est loin, non À pied. Euh... Il a de... Oh Il va pleuvoir Raining zombie. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop trop. Ouais. J'aime pas trop cette histoire de sauter au bon moment. On sait ce qui va se passer. Qui le sait Qui le sait On sait ce qui va se passer. Tu le sais, je le sais, tu le sais, je le sais, je le sais, tu sais. Hein Non C'est qu'il est beau gosse. T'es nous. Nouvelle compétence. Allez, ça vous a impressionné. N'en parlons plus. J'ai l'impression qu'à gauche, c'est plus bourrin quand même. Saut rotatif. Double saut. Ah, ça, ça le double saut, hein, on sait hein, dans les DVM Cry, dans, dans tous les univers. Ça, c'est le double saut, c'est hyper important. Il euh, y a de la furtivité ou quoi hein. Tic-tac. social très connu. Seulement de calories. Euh, enfoncement. Oh, juggernaut. Alors ça, j'y suis presque. On sait. Ah, oh, ça reste gigabou quand même. Ça reste gigabond. Par contre, c'est moi ou le soleil se couche. C'est pas une vue d'esprit. De On est d'accord que c'est pas une juste une vue d'esprit. De hein. Le soleil se couche. Le soleil est en mode. Euh... Manuel les enfants. Oui, non, mais tu sais quoi Il y a plein de zombies partout. Mais ouais, genre fais ça. Genre comme ça. Je suis giga rassuré. C'est le meilleur plan. Très bien. Oh, il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. La musique fait peur la Musique fait peur. T'as pas l'air de contrôler la situation vu ton ombre, je suis désolé! T'as pas l'air giga de contrôler la situation, t'as plus l'air d'être là en euh, euh, bon. mode. Maman! Ouais. C'est comme ça quand. Okay. sauter sur une gouttière. Mmh. Oh, bien ça! Non, il y a une bouteille de gaz là. Maintenez pour la faire... Ah non, non. Pour lancer. Non, je veux juste la poser. Comment on fait pour la poser C'est comme si je ne l'avais pas ramassé finalement. <rire> Putain Ouais, fais ça, fais ça, fais ça Oui Il est tout seul Non, il n'est pas tout seul, il est tout seul à deux Il est tout seul à trois C'est quoi, ce bordel C'est quoi, ça Mais arrête d'avoir peur Ok! Possède des attaques puissantes hein, qui inflige énormément. Ah, C'est le fameux Zomnicron, le, le variant zombie. Euh, ouais. Non! C'est pas ce que je voulais! <s Old th> Sur le côté, sur le côté. Ok. Yo. Saute, saute, saute, viens, viens, viens Non, viens pas C'est un peu présomptueux, j'ai l'impression quand même. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, derrière. viens Viens Allez euh, Notre vie... On n'a pas tant été blessés que ça en vérité, hein. on, a, on a pu gérer tout ce qu'on devait. C'était tendu, on va pas se mentir, c'est tendu. Le zombie de Satan. Ah, ce zombie -là, hein, ce zombie-là, Ouais, grave. Très impressionnant. Sinon, est-ce qu'il y a pas du miel ou de la camomille Franchement, c'est aussi une manière de tester le jeu. Euh, dans la mesure où on se demande si euh, l'affrontement... Est-ce qu'il est plausible ou pas Il y a des jeux qui sont quand même euh, vachement plus compliqués pour l'affrontement. Il y a des jeux qui t'encouragent absolument pas l'affrontement. Ok, très bien. Achois réculé. Oh, ce qu'on a à peine. Ok. Bien ça oui C'est bon ça Par contre la musique La musique c'est pas genre euh... Giga ouf Niveau discrétion on va pas se mentir hein. C'est pas bon pour ma batte Ah j'aurais pu je l'ai pas fait ça j'aurais dû le faire Ça là La station de diffusion devrait être quelque part par là. Ah ouais, pour avoir diffusé par terre, ça a diffusé par terre. Hein. Ah, ça, ça a diffusé, là, là sans aucun doute. Là. Bien, bien diffusé, là. Euh, niveau santé on OK. J'ai peur de perdre ma, ma batte, en fait. J'ai peur que... Au niveau craft, on ait quand même pas mal de... De matos qui, qui soit perdu euh, genre, euh, je sais pas, à force d'être abîmé à force de donner des coups de latte. Enfin, des coups de latte, des coups de batte, en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est que ça L'instinct de survie. Ça, par contre, c'est bien, tu vois, ça, c'est intéressant, mais pour chercher camomite, ça, c'est infiniment, euh, genre, relou. De toute façon, c'est un jeu qui va cultiver beaucoup la... Euh, ...verticalité, donc, euh, le symbole... Mais c'est vrai qu'on peut craft. Oh attends. Oh les empreintes de points. Attends. J'ai pas de point de parcours. Encore. Par contre. Euh, je peux. Oh Où bah, est ce que je vois là Vous bah, voyez ce que je vois Oh ça c'est ce que j'ai. Batte dégoûtante. Ouais, c'est quoi la peine hein. Je veux me l'équiper, je veux avoir, je veux savoir ce que ça fait d'avoir je peux pas le... Alors ça, je l'ai. <rire> je le veux en boomerang. On va avoir d'autres raccourcis. <tient> Pardon, ça va, est... Il est... le coup est parti tout seul. Ah désolé. Ah j'ai touché le mur et ça l'a blessé. Ça l'a abîmé, ok. Oh mais mon dieu <rire> ah, le, le... marteau tue au tri. Ah caviar. Ah, J'ai envie de garder là, juste là, pour le, pour le plaisir de... de partager un moment euh, serein. On n'aurait toujours pas trouvé ça euh, ouf, pas minute, hein. Ça a été déplacé. Instinct de survie de... Ok, essayons. Okay. Mmh. Ah c'est pas mal Cherchez un endroit sûr pour la nuit Est-ce que t'as vraiment besoin d'un endroit sûr pour, euh, pour la nuit quand t'as ça Quand t'as un beau manque de Ooh. Zone sécurisée La lumière UV, C'est comme dans le 1 Venez déverrouiller la première zone de sécurité Ok Agrandissant par la même occasion votre réseau de points d'apparition Rapparition ok donc le checkpoint toutes les zones sécurisées sont équipées de lumière UV. L'effet est super joli. De plus, chaque zone sécurisée donne accès à des zones de repos, qui vous permettent d'alterner entre le jour et la nuit, ainsi qu'à la planque d'Aiden, où vous pourrez placer les objets. Donc, vous n'avez pas besoin dans les médias. Ok. Oh, c'est ça, la station de diffusion. Ah, mais j'aimerais fermer l'accès la, maintenant. Attendre jusqu'au matin. Non, on va d'abord euh, tout vider. Ok, ça c'est. Là, on peut mettre un hachoir. On va. Gangrène. Achète comme... Jamais, il y a des noms en fait aux objets. J'ai la gangrène. J'ai <rire> la gangrène, je vais te montrer. Franchement, 24, mais ça, mais... Mais tu les mets où tout ça Ah, dans la petite poche en bandoulière. pratique. Regardez là. Ouais, il y a de la place. Il y a de la place. Il faut voir ce que ça... Faut voir ce que vaut la gangrène. Ah, je peux pas sortir d'armes ici. Quel dommage. Ok, Un ok, c'est bien. Je pense, c'est cette est bien. Par contre, euh, pas grand-chose. hein. Tout sombre dans mon obscurité là. Je peux pas refermer là parce que j'ai, en fait, avant de m'endormir, j'ai juste envie. Ouais. J'ai très envie de juste, euh, je sais pas. Ah, comment dire Fermer, avant de fermer, avant de m'endormir. <rire> on va pas fermer l'endroit, hein On va s'endormir alors qu'on a ouvert et qu'on a, hein oh, On va rien sécuriser. C'est pas là pour ça. Hein. Psst. Hayden, Hayden, bébé Hayden. Coup, ou quoi Mais genre maintenant. Non, non quand ça ah. vieux maintenant, Edie. On a besoin de matos. Tout est prêt. C'est tellement calme. Où sont-ils tous Peut-être qu'ils sont tous morts. <rire> yes T'es stupide. Allons-y. Maintenant. Okay. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12 346. On était censé ramener les patients en ville. T'inquiète pas, ils vont nous laisser partir. Heidi, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Doucement, tu vois, petite sœur, même s'il nous sépare, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. pas, L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. Alors que c'est pas juste une seringue, c'est une seringue avec une foreuse. Dans le feu y a le feu dans le labo C'est pour les petits chiens Bah je me suis bien reposé, c'était génial hein. J'ai kiffouillé.